Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un premier épisode des Astuces Wood Vlog. Et pour la première astuce, je vous montre comment éliminer des éclats après une découpe dans un panneau mélaminé. C'est parti Après une découpe dans un panneau mélaminé, on a régulièrement des éclats qui se créent. Et pour remédier à ce problème, il suffit avec une cale à poncer et du papier de verre, ici c'est du 180 degrés, de poncer légèrement biais, Jusqu'à retirer tous les éclats. Alors c'est bien évidemment une solution de dernier recours quand la coupe est faite et n'est pas propre. Parce qu'il y a d'autres techniques pour éviter d'avoir des éclats. Mais ça c'est dans un prochain épisode des Astuces Wood Vlog. Voilà si vous avez aimé ce genre de vidéo n'hésitez pas à commenter, liker et même partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à mercredi prochain pour une autre astuce. Ciao